Bonjour à toutes, je vous, je vous accueille aujourd'hui pour le huitième point info bébé à la maternité Jeanne de Flandre. Donc, je suis Hélène Maslow, je suis sage-femme en préparation à la naissance et consultation prénatale. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien prénatal du quatrième mois. C'est quoi justement cet entretien prénatal du quatrième mois L'entretien euh, prénatal, et eh bien comme euh, le nom l'indique, c'est un entretien, ce n'est pas un examen médical. Donc c'est un entretien euh, où les couples ou la femme vont être reçus en individuel. Ça correspond au premier cours de préparation à la naissance et lors de cet entretien qui dure 45 minutes, c'est vraiment une discussion, euh, un échange privilégié entre, euh, entre la femme, le couple et la sage-femme. Alors, euh, il est essentiel cet entretien, même si on ne le voit pas toujours, parce que ça va permettre aux, aux femmes de pouvoir poser toutes les questions qu'elles n'auraient pas pu poser lors des consultations prénatales, de se projeter dans leur projet de naissance. Et pour nous, les sages-femmes, euh, c'est un moment euh, très important où on va pouvoir euh, veiller au bien-être de la grossesse, euh, de l'arrivée du bébé en posant euh, plusieurs questions. Alors euh, nous, on va euh, rechercher euh, les, euh, les facteurs psychologiques euh, parce que il se peut que les femmes enceintes aient des émotions, soit émotionnellement fragile plutôt c'est mieux et, euh, et que ben, pendant la grossesse euh, ça fait du bien d'en parler à quelqu'un parce que nous on a vraiment un rôle euh, d'écoute mais aussi d'orientation c'est à dire qu'on va orienter les personnes par exemple vers une psychologue si jamais cette patiente en a besoin. On va aussi rechercher les facteurs environnementaux de cette patiente, son environnement. Est-ce qu'elle est bien entourée par son conjoint, par sa famille, à son boulot Comment ça se passe au travail Est-ce que ses collègues sont bienveillantes Est-ce qu'elle arrive à conjuguer travail et grossesse et puis, euh, et puis, pour les personnes plus vulnérables euh, qui auraient des difficultés pour euh, se loger, qui auraient des difficultés pour euh, aménager la chambre de leur bébé, eh bien voilà, on peut aussi les, les orienter vers euh, une assistante sociale. Voilà, C'est vraiment euh, un rôle, euh, nous avons un rôle vraiment bienveillant envers notre patiente pour euh, l'orienter euh, vers d'autres professionnels de santé si elle en a besoin. Pour les patients sans difficulté en particulier, euh, le rôle de cet entretien prénatal, euh, c'est tout simplement aussi parler du projet euh, bébé du projet pendant la grossesse et aussi du projet d'accouchement et en ça, donc Jeanne de Flan peut apporter aussi des solutions. Oui tout à fait, alors même si euh, vous n'avez pas de soucis euh, sociaux, psychologiques, il euh, faut quand même venir nous voir <rire> parce que euh, en plus de tout cela, on va aussi discuter avec la maman du suivi de, de sa grossesse, vérifier que le début de grossesse est bien suivi. Euh, on va discuter avec elle de sport, d'alimentation, lui expliquer qu'elle a le droit de euh, de faire du sport, lesquels euh, Qu'il est important aussi de veiller à son alimentation. On dit que dans la vie d'une femme, euh, il y a mille jours où il faudrait euh, manger le plus euh, sainement possible. C'est un peu avant la grossesse, les 1000 jours de. Les 1000 jours, non, heureusement, euh, les 9 mois de la grossesse, heureusement, mesdames, que ça ne dure pas 1000 jours. Et jusqu'aux 3 ans de l'enfant, en fait, c'est 1000 jours, hein, donc un peu avant la grossesse, les 9 mois de la grossesse, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, et eh bien c'est les 1000 jours, c'est ce qu'on appelle les 1000 premiers jours, hein, c'est le programme euh, où on conseille aux mamans de manger le plus sainement possible, de se préparer elles-mêmes les petits les petits plats. Euh, donc voilà, donc, euh, pour, on, pour toutes les patientes, on va discuter de cela. Et après, on va leur parler du projet de naissance. Est-ce qu'elles ont un projet de naissance Oui, non. Euh, si elles n'en ont pas, euh, souvent à quatre mois de grossesse, elles n'en ont pas. Mais c'est vraiment l'idéal lors de l'entretien du quatrième mois d'en de, euh, discuter parce que c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à se projeter dans, sa, dans son accouchement, la fin de la grossesse, se préparer à l'arrivée de ce bébé. Et du coup, euh, effectivement, on va parler de, du, euh, du projet de naissance et leur proposer des cours de préparation à la naissance selon justement leurs envies. C'est quoi un projet de naissance Toutes les femmes n'accouchent pas de la même façon alors, des dames souhaitent accoucher avec une péridurale, sans péridurale, sur le côté, classique, euh, donc voilà, donc en fait on est vraiment à l'écoute des patientes, en gros, le plus important, c'est euh, les dames qui souhaitent accoucher sans péridurale. On va leur proposer euh, différentes méthodes pour se préparer. Euh, donc, chez nous, à Jeanne-de-Flandre, nous avons des cours classiques. Préparation à la naissance classique. Euh, nous avons de la sophrologie. Préparation à la naissance en sophrologie euh, pour mieux euh, euh, gérer les contractions, mieux se préparer euh, dans l'accouchement. Euh, on fait de la préparation en yoga, on fait de la préparation en champ prénatal, super intéressant, hyper efficace pour mieux gérer les contractions. Et puis, préparation bon apache, préparation en hypnose aussi. Et euh, euh, à qui on peut demander pour faire euh, cet entretien prénatal précoce euh, Est-ce que c'est à, à Jeanne de Flandre euh, qui suit les grossesses plus pathologiques Donc, quand on, on vient à Jeanne de Flandre et qu'on n'a un pas une grossesse à risque, on est suivi par une sage-femme en libéral donc, est-ce que c'est à sage-femme, est sage libérale, est-ce que c'est à Jeanne de Flandre Comment ça se passe À qui je le demande Alors, vous pouvez le demander à toute euh, sage-femme. Ça peut être l'entretien du quatrième mois peut être réalisé à la maternité Jeanne de Flandre, euh, peut être réalisé euh, avec une sage-femme libérale, avec la sage-femme de la PMI. Euh, alors, aujourd'hui. L'entretien prénatal du quatrième mois fait partie des huit cours de préparation à la naissance remboursés par la Sécurité sociale. Ce premier cours est en individuel avec le couple et ensuite les sept autres cours seront des séances collectives. Euh, du coup, si la patiente est suivie chez nous et qu'elle souhaite faire la préparation à la naissance chez nous, l'entretien du quatrième mois est fait chez nous cette patiente, si cette patiente souhaite faire la préparation à la naissance avec sa sage-femme libérale, dans ces cas-là, on lui proposera de faire l'entretien du quatrième mois avec sa sage-femme en euh, est que le, donc déjà, Est-ce que ces cours à, de préparation à, à l'accouchement, compte tenu de la crise sanitaire, est-ce que c'est maintenu Comment ça s'est passé avec le Covid en mars et maintenant, où on en est Alors, euh, en mars, avec l'arrivée du Covid, euh, nous étions tous euh, très angoissés et, et nous avons dû changer notre organisation. Alors, c'est vrai que du jour au lendemain, nous sommes désolés pour nos patientes. Euh, on sait que vous l'avez mal vécu. C'est que nous avons dû arrêter du jour au lendemain tous nos cours de préparation à la naissance. Et c'est pour cela que Pascaline Morel-Sazac, moi-même euh, avons fait des vidéos sur le site internet de Jeanne de Flandre pour permettre à nos patientes en mars, avril, mai, euh, qui ne pouvaient pas bénéficier des cours de préparation à la naissance, de, euh, eh bien, de les regarder sur le site internet de Jeanne de Flandre, qui d'ailleurs sont toujours en ligne. Donc euh, c'est très simple, il faut aller sur le site internet maternité Jeanne de Flandre, chercher ma grossesse se préparer à ma grossesse et là vous allez trouver les vidéos que j'ai réalisées avec Pascaline sur les cours préparation à la naissance classique et puis ensuite nous avons été rejoints par Christelle Duhamel qui a fait une séance d'auto-hypnose on a fait des séances de euh, de champ prénatal et puis une séance de yoga avec notre collègue Isabelle Matuzac. Euh, donc, euh, ces séances sont toujours en ligne, mais nous avons, euh, nous avons su que nos patientes avaient vraiment mal vécu cette période de confinement en mars où elles se sont sentis un petit peu abandonnés euh, par leurs sages-femmes qui ont ben voilà, malheureusement on a dû arrêter euh, chez nous la préparation à la naissance. Nous avons redémarré la préparation euh, cet été en juillet et en août en présentiel mais en petits groupes et puis euh, pour le deuxième confinement en octobre eh bien, euh, euh, nous, avons dû réduire, nous avons souhaité continuer les cours de prépa en présentiel euh, mais euh, nous avons réduit nos groupes et malheureusement, nous, nous, plus, euh, euh, nous ne pouvons plus euh, accueillir les conjoints. Donc, euh, aujourd'hui, dans nos cours de préparation à la naissance, nous accueillons toujours euh, nos patientes en petits groupes. Euh, ici, dans cette pièce, j'accueille trois mamans, et Maxi en présentiel. Et dans, on a, nous avons une autre grande pièce où on en accueille cinq. Euh, pour euh, les papas, euh, alors nos mamans, euh, un petit clin d'œil à mes patientes euh, de 18h <rire> qui viennent avec les petits post-it des conjoints, donc euh, voilà, euh, j'ai les petits post-it des maris qui posent les questions euh, parce qu'ils ne peuvent plus être présents. Euh, donc, voilà, nous avons décidé de continuer la préparation à la naissance euh, en présentiel, sur place, euh, pour vraiment euh, euh, le bien-être de nos patientes, mais en réduisant nos cours. Et je pense qu'on va continuer de, de les réaliser comme cela. Euh, on a une petite question de Zélia, même si ça sort un peu du cadre, qui nous demande si le papa peut assister à la naissance de son bébé euh on en a déjà parlé dans d'autres lives euh, ou actuellement Oui, ben, euh, merci de votre question parce que c'est une question que nous avons tous les jours, tous les jours en consultation prénatale. Donc aujourd'hui, euh, depuis le mois d'octobre, nous n'avons pas changé notre conduite à tenir. C'est-à-dire que les papas ne sont pas autorisés en, dans la salle d'attente des urgences uniquement. C'est-à-dire que lorsque vous venez pour votre accouchement, vous rentrez par les urgences. Monsieur vous dépose devant la porte des urgences. Vous êtes accueilli par la sage-femme des urgences. Euh, papa, pendant ce temps-là, attend euh, sur le parking, dans la voiture ou devant la porte des urgences. Et puis, lorsque on on, on emmène la dame soit en salle d'accouchement, salle de pré-travail, ou si madame est hospitalisée en grossesse pathologique, eh bien là, nous appelons le conjoint. Les papas, ils vont avoir un joli petit bracelet avec leur, le nom de leur femme. Ce sera le petit passe pour rentrer et sortir de la maternité Jeanne de Flandre, comme dans les parcs d'attraction. <rire> Je vais pas dire de nom. Mais <rire> et, et du coup, eh bien les papas peuvent assister. À la naissance, sans problème, euh, ils peuvent rentrer, sortir de la salle d'accouchement s'ils ont besoin. Euh, ensuite, euh, vous êtes hospitalisé, monsieur peut rester dormir, euh, peut rester manger avec vous. Il peut repartir s'il le souhaite, revenir sans, sans souci. Malheureusement, euh, pour les frères et sœurs, le, la fratrie, euh, pas, de, pas de visite et pas de visite euh, des autres, euh, de le, du reste de la famille. On revient peut-être sur le, euh, les cours de prépa à l'accouchement et le projet de naissance. Euh, euh, ça a quel bénéfice pour euh, la femme enceinte qui va suivre ces cours qu -ce Qu'est-ce euh, qu que ça va apporter véritablement Alors, le fait de faire des cours de préparation à la naissance, ça va permettre à la maman de savoir euh, ce qui va se passer. Et ça, c'est essentiel, essentiel, essentiel. Euh, on va tout vous expliquer. Alors, dans les cours classiques, on va vous expliquer à quel, quel moment il faut venir aux urgences, Comment gérer les vraies contractions Quand il y aura des vraies contractions, parce que si même une patiente souhaite une péridurale, ça, ça nous arrive souvent, des fois, en consulte, on dit « Madame, vous voulez faire un peu de prépa ?»« Oh non !» J'aurai ma péri. Ah ouais, mais vous n'allez pas avoir votre péri tout de suite parce qu'il va falloir euh, euh, gérer les premières contractions à la maison. Et le fait de savoir comment ça va se passer, le temps que ça va durer, eh c'est rassurant. Euh, alors parfois, on a des mamans qui sont en préparation à la naissance. C'est vrai hein, que mes mamans, des fois, ressortent des cours un peu plus stressées qu'en arrivant parce qu'elles ne s'imaginaient pas que ben, ça allait durer plusieurs heures. Euh, qui peut-être il y allait se passer telle et telle chose euh, mais avec notre expérience nous savons que les dames qui ont bénéficié de cours de préparation à la naissance et eh bien elles sont euh, elles savent à quoi s'attendre et lorsqu'elles accouchent elles sont sereines, elles sont apaisées, rassurées parce qu'effectivement si on lui a parlé de forceps par exemple si ça, ça, l'accouchement se compliquait, ben, elles ne sont pas surprises parce qu'effectivement prépa on en a parlé, ça se passe comme on en a, comme, tout ce on, on en a discuté. Du coup euh, quand on revoit les mamans en maternité quand elles ont accouché, ben, elles nous disent ben, ouais en fait j'étais hyper rassurée parce que ça s'est passé comme vous nous l'avez dit euh, en dans les grandes lignes, évidemment. Et pour les conjoints, c'est hyper, hyper important parce que c'est pareil pour les papas, pour vous. Euh, votre rôle est essentiel. Vous êtes vraiment les bienvenus en dehors du Covid, à la maternité, en préparation à naissance. Mais euh, vous êtes vraiment les bienvenus parce que vous allez pouvoir euh, accompagner au mieux votre, votre conjointe euh, qui sera encore plus euh, euh, relaxée, qui pourra lâcher prise. C'est vraiment euh, le, le mot essentiel de mes cours de prépa à la naissance. C'est vraiment permettre à sa femme euh, de lâcher prise. C'est-à-dire que la place du papa en, en prépa ou en tout cas à l'accouchement, elle est essentielle pour que papa veille à tout ce qui se passe en salle d'accouchement et que maman bah, se reste concentrée sur son corps, sur son petit, qu'elle gère ses contractions et qu'elle lâche prise pour mieux, pour mieux gérer les contractions et accueillir son petit. On parle de papa, mais ça peut être aussi un compagnon de vie, une compagne de vie ou une toute, toute autre personne si la femme est seule. Tout à fait, tout à fait. Chaque patiente peut venir accompagner, ça peut être le papa du bébé, ça peut être euh, la deuxième maman pour euh, nos, nos mamans homosexuelles, ça peut être euh, une sœur, ça peut être euh, quelqu'un. Pour toutes les patientes, vous avez le droit veni de venir accompagner. Il y a une question qui revient de d'Ingrid qui nous demande si en ce moment l'accouchement se fait avec ou sans le masque. Ça dépend, j'ai aussi cette question régulièrement, euh, donc effectivement euh, ça dépend, ça dépend, ça dépend, euh, euh, selon, euh, selon les semaines nous avons eu beaucoup beaucoup de changements, euh, cet, cet hiver donc on a eu tellement de changements que des fois oui c'était masque, après non ce n'était pas masque, oui c'était masque, non c'était pas masque, donc je pense que je ne vais pas m'avancer aujourd'hui et euh, l'idéal serait de demander lors de votre dernière consultation prénatale à la maternité euh, notre euh, notre protocole euh, par rapport au port du masque pour l'accouchement si on a beaucoup de questions euh, que ce soit sur l'entretien prénatal précoce sur les cours de préparation à l'accouchement ou alors euh, on n'est plus dans les cours de préparation à l'accouchement a quand même toujours des questions euh, on peut se référer à qui quels professionnels peuvent nous, peuvent nous aider à n'importe quel moment de la grossesse euh, Bien, toujours la sage-femme. <rire> euh, votre sage-femme, euh, la sage-femme libérale, si vous avez une sage-femme libérale, la sage-femme de la maternité, euh, la sage-femme de la PMI aussi. On a une question de Juliette qui nous demande si est-ce qu'il y a des cours de portage ou d'accompagnement à l'allaitement ah ouais, j'ai oublié de parler de cela. Alors, euh, cours de portage, selon la sage-femme de préparation à la naissance, mais nous sommes très nombreuses et là, aujourd'hui, euh, euh, nous faisons quasiment toutes du portage en écharpe, mais ça, c'est euh, dans nos cours de prépa, en fait, euh, c'est inclus dans nos cours de prépa. Il n'y a pas de séance euh, spéciale là-dessus. Et ensuite... Euh, On en fait, enfin, J'explique aux mamans on, comment porter le Voilà, pied. tout à fait. Mais ce n'est euh, pas une séance où il faut s'inscrire en plus des cours de préparation à la naissance. C'est dans les sept cours de préparation à la naissance. Nous allons euh, parler du portage en écharpe. Euh, donc, euh, on a différentes écharpes à vous montrer, différents nœuds pour, vous, voilà, pour que vous puissiez choisir vous-même euh, l'écharpe euh, qui vous intéresse le plus. Et il y a eu un live. Un live. Il y a eu un live Facebook oui. sur le portage oh, Je suis désolée, je ne le savais pas. <rire> je ne l'ai pas vu, mais si, avec les puricultrices. C'est vrai que je pense aux sages-femmes, mais il y a nos collègues puricultrices avec qui nous sommes formés. Donc ensuite, vous pouvez euh, euh, participer à la matinée Info Bébé le jeudi matin avec les puéricultrices sur les rythmes du bébé, l'alimentation du bébé, le sommeil du bébé. Euh, alors aujourd'hui, c'est réalisé en, euh, par, euh, euh, par visio. Euh, en dehors du Covid, c'est sur place, mais là actuellement, c'est en visio. Donc pour cela, il faut vous appeler euh, à l'accueil pour prendre euh, rendez-vous. Et pour l'accompagnement, l'allaitement, il y a des choses Alors, Alors, pour aider à l'allaitement. Pour aider à l'allaitement. À l'allaitement, est-ce qu'il est qu y a des cours, est-ce qu'il y a des, des choses Alors, il y a, en préparation à la naissance. Nous, avec les sages-femmes, on parle de l'allaitement maternel, mais euh, la matinée info bébé avec les puéricultrices, c'est vraiment ultra complet hyper hyper intéressant, donc vraiment là je vous invite euh, à, à foncer, euh, elles sont super, elles vont vraiment bien vous euh, vous expliquer euh, euh, les rythmes du bébé, l'allaitement maternel, comment ça se met en place et puis ici à la maternité vous serez vraiment hyper bien épaulé euh, par les puricultrices, les auxiliaires de puriculture qui sont vraiment euh, nombreuses et prêtes à vous aider euh, dans votre projet d'allaitement maternel. Avec des euh, consultations en lactation si besoin Tout à fait. Elles, euh, elles sont euh, toutes euh, consultantes en lactation et du coup, euh, vous pourrez bénéficier de consultations de lactation après euh, votre sortie de maternité si vous en avez besoin. Une dernière question peut-être de Zélia qui nous demande si le jour de l'accouchement, est-ce que le papa peut prendre sa caméra pour filmer la naissance du bébé euh, Comment ça se passe Est-ce qu'on peut être aussi allé ce qu'on veut et, et que le papa, voilà que le couple, s'il si a, a envie de faire des photos. Ah oui, de tout à fait, tout à fait. Euh, on peut aussi vous prendre en photo <rire> et vous filmer parce que c'est des super souvenirs. Et oui, tout à fait, euh, papa peut venir avec euh, appareil photo, caméra et, et filmer ce qu'il souhaite hein, sans problème. Alors, une dernière info que j'ai oublié de vous dire, c'est la visite aussi de la maternité, hein, parce que lors de l'entretien euh, prénatal, on parle aussi euh, des cours de prépa, de la matinée bébé et euh, de la visite virtuelle de la maternité. Alors, cette visite euh, se réalisait sur place, dans un amphi où on vous mettez une, une vidéo euh, sur la visite de la maternité. Et ensuite, c'était un échange avec la sage-femme, euh, avec euh, la liste, pour savoir ce qu'il fallait ramener dans la valise et euh, pour l'accouchement, et pour le séjour en maternité. Mais avec euh, ce fameux Covid, <rire> et, ben, on a dû arrêter nos séances. Et euh, pas mal d'infos sont toujours sur le site internet de la maternité Jeanne de Flandre. La vidéo de la visite de la maternité est aussi sur le site internet de Jeanne de Flandre. Et des petites brochures aussi pour les, les patientes Oui, donc lorsque vous venez en, en entretien euh, du quatrième mois, euh, notre objectif est aussi de veiller à ce que le suivi de grossesse euh, soit débuté, soit bien suivi. Donc si le carnet de, de maternité ne vous a pas encore été remis, on va vous le remettre à ce moment-là. Nous allons compléter le dossier obstétrical et euh, lors de l'entretien euh, prénatal du quatrième mois et eh bien nous allons euh, noter ce que nous avons euh, ce que nous avons échangé ensemble donc ici entretien du quatrième mois le par qui euh, et puis euh, orientation proposée euh, euh, projet de naissance et, et tout ça lors de l'entretien on vous remet aussi le petit document euh, des 1000 jours euh, réalisé par euh, Dr Storm. Je pense qu'il vous a fait une vidéo ou qu'il va vous la faire à mon avis. C'est prévu C'est <rire> prévu, euh, donc je ne vais pas en dire plus. Hein, mais voilà, euh, donc nous nous donnons ce petit livret avec des infos sur l'alimentation, l'activité physique, le sommeil euh, pendant la grossesse. Euh, on vous remet ce petit dépliant, bienvenue à la maternité, euh, qui reprend effectivement... Euh, ce que je vous ai dit, la vidéo de bienvenue, la matinée info bébé, les cours de préparation à la naissance, consultation en lactation, euh, comment euh, prendre rendez-vous, et eh bien c'est à l'accueil de la maternité Jeanne de Flandre, et puis dans ce petit livret, on vous remet les bénéfices, quelques bénéfices de l'allaitement maternel, parce qu'il y en a beaucoup plus, euh, des infos, sur la des réponses à des questions sur l'allaitement maternel, des numéros de téléphone en cas de besoin, et puis on vous a remis euh, ce qui est très important pour nous, euh, à la maternité Jeanne de Flandre, c'est vraiment le pot à peau pourquoi nous allons réaliser le pot à peau ce pot à peau sera réalisé euh, tout de suite à la naissance euh, les deux premières heures pour permettre au bébé de et eh bien de démarrer sa nouvelle vie euh, sur les bras dans les bras de maman et si maman est KO de son accouchement et eh bien dans les bras de papa <rire> donc les papas petit message euh, prévoir une chemise c'est toujours mieux d'ouvrir sa chemise pour pouvoir accueillir son petit en pot à peau et puis euh, un autre objectif de notre maternité, c'est de permettre aux mamans de garder leur bébé 24 heures sur 24 avec elles, de ne jamais séparer la maman de son enfant. Donc voilà, on va remettre, vous remettre ce petit dépliant. Euh, il existe aussi ce petit dépliant avec les différents cours de préparation à la naissance que euh, nous faisons euh, à Jeanne-de-Flandre, hein, ce que je vous ai expliqué, classique, sofro-yoga, champ prénatal, bon et hypnose. Et puis, le dernier euh, document que nous allons vous remettre lors de l'entretien du quatrième mois, ou bien euh, ce sera remis aussi en consultation prénatale, eh c'est euh, votre projet de naissance. Si vous souhaitez écrire un message à la sage-femme qui va vous accoucher, eh bien, voilà, vous pouvez rédiger euh, ce, que vous le ce que vous souhaitez ou bien répondre à des questions euh, ici, derrière. Euh, voilà, je, quel genre de questions euh, euh, Comment comment envisagez-vous le suivi de votre grossesse et les cours de préparation à naissance euh, Souhaitez-vous être accompagné Oui, ben par mon conjoint euh, Souhaitez-vous euh, Quels sont vos souhaits pendant la durée du travail Alors peut-être que des fois des dames disent :« Ben, j'aimerais marcher le plus longtemps possible avant de pouvoir poser la péridurale, par exemple. » Ben voilà. C'est toutes des petites questions. Et puis après on parle de la rencontre avec votre petit, l'alimentation la, la, pour votre bébé. Avez-vous songé à l'alimentation Est-ce que vous souhaitez au sein, au biberon mix Enfin voilà. Et puis euh, euh, répondre à des questions si vous avez encore des questions. Voilà. C'est tous les petits documents qu'on va vous remettre lors de l'entretien prénatal du quatrième mois, c'est pour ça que ça dure 45 minutes. Eh bien, merci Hélène pour toutes ces euh, précisions. Euh, je te laisse peut-être terminer au renvoi à la communauté, à ceux qui nous ont suivis. Eh bien, merci d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à nous retrouver à la maternité Jeanne de Flandre. Nous vous accueillerons avec grand plaisir. à très bientôt.